Cette année, au concours Flèche d'or, on veut vraiment que tout le monde se sente concerné. Donc, que ce soit les gens en entreprise, petits, grands projets, avec de bons résultats au niveau du relationnel, vous êtes tous les bienvenus. On a élargi et bien euh, défini les catégories. Donc, on vous invite à soumettre vos candidatures et bien sûr, les agences avec leurs clients de soumettre également vos projets qui ont obtenu de bons niveaux de bons euh, de bons résultats au niveau du relationnel.